New life dans Newland, j'ai cherché à choper New Benz, Juice yeah. life dans Milan, nos Matrix c'est par K-Banks, Dita, yeah. Blackie Bolt, c'est comme Tyson dans un ring, no yeah. bolt de killer, je vise yeah. la tête yeah. yeah. comme James Bond, yeah. Airport Jordan, yeah. uh -huh. je pars uh -huh. des montantes, ça jump comme Jordan, je pas le temps d'attendre, je suis comme Volcan, yeah. pas besoin de talent pour être dans la cadence, Ils yeah. sous Suive d'être couilleux, pour être l'assaillant. Rhythme politique, ce n'est plus la politique C'est plus la phonétique, le rap est trop squelettique Rhythme politique quand c'est politique est souvent polémique pour les politiques comme la chloroquine Couille de taureau, épaisse comme zéro J'graille du gore et j'bambe le corps Dark comme Coco, tu fais du judo J'te monte dans l'air comme une escarpe Manise de l'autre sous proto d'azote de salope, il est trop faux, risque J'fait dans l'c*** et j'trête l'offre de mon salope, j'suis retarde au et que sur le 47, Médépé de Copo Seventeen, Est-ce qu'un fric comme un 47, J'guile la dope avec un Valentine, N'attends pas le jour de la Valentine, Show me all this côté pas mal nice, Show me all this cause parasite, Vans France tout le temps la night, Et que sur le 47, Médépé de Copo Seventeen, Est-ce qu'un fric comme un 47, J'guile la dope avec un Valentine, N'attends pas le jour de la Valentine, Show me all this côté pas mal nice, Show me all this cause parasite, Vans France tout le temps la night, Blackie, blackie, blackie, blackie, paradise, paradise. Every day, je suis dans la city city vibes Paradise, all the Every day, je suis dans la city We je vais. F4 Jordan, je marque les montantes. Ça jump comme Jordan, j'pas le temps d'attendre. J'suis hoche comme volcan, un yeah, peu talent pour yeah, yeah. être dans la cadence. Ils souffrent tête couilleux pour être la saillante. Ils souffrent tes couilleux pour être la saillante. La go, elle bounce, dance, comme si j'étais Little Pop, et now je bande. Girl, Gang, gang, boy, mon gars tes antipotes, les war fly, fly La go éclate avec le has, c'est qu'elle passe, boy Nigga t'as les oeufs qui fassent, des fois ils cousent, des fois les